Alors, pour avoir les différents éléments sur une touche, par exemple, ici, on observe qu'il y a le 4 en haut, qu'il y a une apostrophe en bas à gauche et qu'il y a une accolade ouverte en bas à droite. Et bien, en fait, pour obtenir ces différents éléments, j'ai la possibilité d'utiliser la touche « Shift », celle que j'ai mise en bleu ici à gauche ou celle-ci à droite. Ça me permet d'obtenir les éléments qui sont au-dessus. Et puis là, pareil, point d'interrogation, point sla anti euh, slash, et puis ce signe-là. Euh, je peux aussi avoir le point qui est ici. Pour avoir une majuscule ponctuelle, en, euh, par exemple au début d'une phrase, c'est pareil. Je vais appuyer sur cette touche Shift avec euh, un doigt de la main gauche, par exemple, et avec le, un doigt de la main droite, j'appuie sur A il faut éviter d'appuyer sur la touche Caps Lock parce qu'à ce moment-là, on reste avec les touches majuscules et après on ne sait plus bien euh, si on y est, si on n'y est pas, etc. Donc pour une touche majuscule, quand il n'y en a qu'une, il ne faut pas utiliser Caps Lock, il faut utiliser Shift. Maintenant pour les signes qui sont en bas à droite, je vais utiliser cette touche Alternate Graphique et à ce moment-là, je vais avoir les touches qui sont en bas à droite. Donc, crochet ouvert, la barre verticale, etc. Petit récapitulatif, avec la touche Shift, mise en bleu, j'ai les éléments du haut. Avec la touche Alternate Graphic, j'ai les éléments qui sont en bas à droite, ainsi que le signe Euro.